Bon, ça va devenir notre petite routine et notre quasi demi-heure chaque mois, donc on a encore beaucoup de films à rattraper. Je me suis même permis quelques petits écarts et j'ai rattrapé quelques très vieux films, mais c'est des films qui sont en rapport avec l'actualité. Donc ne perdons vraiment pas plus de temps et passons tout de suite au rattrapage du mois de mars 2022 Bon ça pour le coup, c'est un rattrapage spécial Oscar parce que à l'époque il était complètement passé sous mon radar et j'ai découvert que sur le tard qu'il y avait eu donc un remake de La Famille Bélier. Car sur le papier je vous avoue que n'étant pas un immense fan du film de l'Artigo, je ne me suis pas rué sur Apple TV pour regarder cette nouvelle version offerte par la cinéaste Mais bon, vu du résultat des derniers Oscars, je voulais voir ce que cela donnait. Le résultat est bien plus que ce que j'espérais puisqu'au bout du compte, la cinéaste a su livrer un moment de cinéma purement et simplement touchant, qui certes ne brille jamais par une créativité de l'instant, en même temps le film original non plus, mais il faut bien avouer que la justesse de l'émotion, la tendresse du geste cinématographique, la simplicité de son dispositif scénique et graphique, tout cela donne un cœur insoupçonné à ce sujet évocateur et qui semble plus que jamais criant de vérité. Cela, on le doit aussi bien sûr à la justesse de composition des acteurs qui sont tout simplement merveilleux, dont la jeune Emilia Jones qui livre une prestation on ne peut plus convaincante dans un rôle qui lui va à merveille. Et pour moi, franchement, et je sais que ça va envers chaser plus d'un, c'est meilleur que la famille Bélier. Et encore une fois, celui-là, c'est un gros rattrapage. C'était juste avant que je vois la cérémonie des Oscars parce que je voulais absolument voir celui qui était supposé être le gros favori de cette cérémonie. Et pour le coup, je ne m'attendais pas forcément à ce genre de récit, même si Jane Campion a toujours été une cinéaste très en avance sur son temps, en termes de narration et de création du visuel. Ce western très moderne, et pour autant parfaitement ancré dans les codes habituels du genre, est une véritable surprise sur de nombreux aspects, même si je comprends parfaitement encore une fois que l'on puisse le trouver très long, chose très récurrente dans les avis des spectateurs, mais la maestria de la maîtrise narrative et graphique que nous offre la cinéaste australienne est tout simplement subjugante de puissance qu'elle ne peut laisser indifférent. Ajoutez à cela des acteurs absolument magnifiques en tête d'affiche de ce métrage, dont un Benedict Cumberbatch tout simplement renversant de justesse, et on se retrouve face à un morceau de cinéma tout simplement renversant de puissance, de justesse et de maîtrise graphique. Et c'est ça que je souhaite soutenir et retenir de ce métrage. C'est vraiment un beau morceau de cinéma, et je trouve qu'en plus, à sa sortie, il laisse un sentiment très particulier. Il y a des formules qui, sur le papier, doit fonctionner au cinéma. Mais parfois, ça serait bien de les changer. Mais bon, pour la troisième fois consécutive, ce cher Yalam fait équipe avec Mark Williams, le temps d'un thriller qui se veut être simplement une œuvre d'action très à l'ancienne et bien enfermé dans sa petite catégorie. Bon, le scénario qui en découle est assez intéressant, pour son côté suspense et sa forme dramatique, qui réussit à donner lieu à un moment entraînant, mais clairement dans son genre, cela reste d'une grande efficacité, quoique très simpliste dans son dénouement et sa résolution, mais surtout dans sa mise en scène, que Williams n'arrive pas à emporter correctement avec un film, donnant lieu à une aventure très simple, trop simple clairement dans son genre, et c'est là que l'ensemble pêche sans le moindre doute. Et puis bon, bah, Liam Neeson nous pond encore et toujours la même chose. Ce n'est pas le pire dans la catégorie, franchement, mais c'est très loin de réussir à totalement nous convaincre, ça c'est sûr. Donc, la même sauce, sans nouveauté, mais il faut l'avouer, sans énorme faux pas non plus. L'amour fait rêver. L'amour porte un message. L'amour permet de voir le monde différemment parfois. Et franchement... Bah, ça peut faire du bien, vu l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Et clairement, Clio Barnard avait envie de nous montrer une romance sortant un peu de l'ordinaire, mais restant tout de même ancrée dans un certain contexte social, pour développer une œuvre de cinéma traitant avant tout du regard de l'autre, mais également du recul sur soi, après une vie déjà bien entamée. Le métrage qui en découle est extrêmement classique, sur de nombreux aspects, et souffre de pas mal de longueur, malgré une envie et une passion profonde pour ces deux personnages extrêmement attachants. Mais on ressent tout de même, au cœur de ce petit bout de cinéma, un amour profond pour ces deux héros qui portent en eux bien plus qu'un simple message romantique. Cela, on le doit également aux fantastiques interprétations d'Adine Akhtar et Claire Rushbrook qui ont une véritable et tendre alchimie à l'écran qui se ressent durant chaque scène et qui donne aux propos de Barnard une puissance dramatique à toute épreuve, même à celle de quelques clichés qui se ressentent tout de même. C'est mignon. Cela aurait dû être clairement beaucoup plus intense, mais au final, ça marche quand même. Un cinéaste a parfois du mal à changer de genre, et des fois ça se ressent tellement que même si on voit les qualités du film, on est quand même un poil déçu. Alain Guiraudy semblait avoir beaucoup à faire, malgré un précédent métrage qui avait réussi assez largement à convaincre, mais qui ne s'était pas autant imposé que sa première œuvre Et ce changement de ton, en passant à la comédie pure, semblait être une jolie promesse. Malheureusement pour nous, l'auteur français ne maîtrise jamais totalement son idée, même si indéniablement il s'en sort, par de nombreux aspects, notamment un comique de situation, qui se ressent durant de nombreuses scènes et qui porte en lui une certaine jovialité sur l'ensemble du métrage. Mais il faut bien avouer que derrière, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tant le cinéaste se perd un peu dans sa démarche. Le tout reste très bien porté par l'excellent Jean-Charles Cliché, véritable éternel second rôle du cinéma français qui ici montre qu'il peut parfaitement porter un film du début à la fin dans le premier rôle avec un talent comique indéniable, mais qui ne suffit pas à faire oublier les bizarreries et les nombreuses grossièretés d'un ensemble beaucoup trop étrange pour totalement convaincre. Il y a de l'idée, clairement, mais ça arrive pas à se tenir jusqu'à la fin et c'est beaucoup trop loufoque en fait pour réussir à être crédible. On le sait. Quand on se pose dans la salle d'un type de film de ce genre-là, on sait très bien ce qu'on va voir. Et pourtant, oui, je me suis posé dans la salle du nouveau long-métrage de Thomas Gilou, porté par un certain Kevin Adams à l'acting, à l'écriture et à la production, d'un projet de cinéma sonnant bizarrement comme dans l'air du temps pour une œuvre qui ne veut jamais briller plus que cela. Pour autant, il est indéniable que l'œuvre qui en découle est un objet de cinéma qui possède un rythme et une forme dramatique, plutôt dynamique, qui tient largement la route, pour un moment de comédie qui marche, mais qui en fait tout de même un peu des caisses. Le casting est pour beaucoup là-dedans, il faut le reconnaître, oscillant entre acteurs se donnant comme il faut pour les personnages, et ce en faisant un peu trop pour pas grand-chose, le tout au final pour une œuvre que Gilou porte avec un panache indéniable, mais une flémardise qui se ressent tout de même par moments, notamment dans le choix des plans et le rythme du montage. Et Kev Adams est encore une fois égal à lui-même, il est très lourdingue, mais étonnamment, il est parfois sympathique. Les récits modernes, mais surtout qui sont particulièrement accrochés à l'actualité, sont parfois assez fascinants et même terriblement glaçants. Et clairement, après avoir poussé le pathos un peu trop loin, Frédéric Tellier revient avec ce qui avait fait la force et la forme de son premier métrage pour une œuvre coup de poing qui sonne comme une vraie prise de risque pour l'auteur. Une prise de risque par le message évoqué, une prise de risque par la forme stressante mais également très crédible de son récit, une prise de risque tout simplement parce que l'œuvre cherche avant tout à dénoncer, soit une injustice clairement flagrante qui a marqué notre temps et qui continue un peu de le faire. Tellier porte cela avec une forme et une force qui sert une nouvelle fois avec brio son récit, pour un moment de cinéma sous tension constante, qui ne laisse pas indifférent à la sortie de la salle et donne surtout la sensation qu'au-delà de l'aspect très militant de son récit, il y a aussi un film fleuve sur des hommes et des femmes cherchant à lutter contre un système. Et ces hommes et ces femmes sont brillamment portés par Lelouch et Berko qui sont tous les deux exceptionnels du début à la fin. Il y a des sujets de cinéma qui parfois se basent sur une simple idée, celle d'une rencontre. Cette rencontre ici, mise en forme par Constance Meyer, semble très simple voire même par de nombreux aspects beaucoup trop simples par rapport à ce que la cinéaste pourrait réussir à développer en termes de profondeur narrative et dramatique. Mais son long métrage dégage quelque chose, une forme d'intensité et de sobriété créative et dramatique qui ne laisse pas indifférent, tant on ressent qu'il y a une connexion entre ces deux personnages, un rapport intime et unique qui mène l'œuvre dans une direction émouvante et touchante, dans laquelle on se retrouve assez facilement en tant que spectateur, notamment grâce à une ambiance assez unique, combinaison juste d'une musique lancinante et d'une image léchée. Et puis, il faut bien avouer que ce duo deux par dieu luku possède quelque chose d'unique et démontre bien que ce sacré Gérard est encore capable de nous faire ressentir de belles émotions même si parfois il galère un peu à rendre ses interprétations nuancées. Donc clairement ce n'est pas exceptionnel, mais bizarrement, c'est très attachant. Sur le papier, je pense que Ryan Johnson aurait pu sans problème attenter un procès pour manque d'originalité et pillage. Parce que pour le coup, même si le concept qui découle de cette base dramatique très similaire à A couteau tiré se délit très rapidement de son aîné, on aurait donné légitimement au metteur en scène américain la sensation que ça y ressemblait. Mais heureusement pour lui, rapidement on se rend compte que le film de Nicolas Pleskov est très loin du film de Johnson. Mais encore plus, n'arrive pas à tenir un concept rigolo assez longtemps pour réussir à nous embarquer dans un vrai jeu de piste prenant et intense, qui aurait dû l'être clairement, mais qui se plombe tout seul avec un dernier acte décrédibilisant totalement tout ce qui venait de se passer. Ajouter à cela un castig qui semble complètement perdu, même s'il y a un jeu entre ce qu'ils doivent jouer et ce qu'ils sont qui prend un certain sens au fur et à mesure que le récit avance, mais clairement dans son genre, ce film ne se tient pas et surtout ne réussit pas à nous faire oublier qu'il est juste une blague qui certes est bien ficelée, mais qui ne nous apporte rien de plus. Et Alice Paul est une actrice qui définitivement, lorsqu'elle est mal dirigée, cabotine à un point où c'en est à peine supportable. La comédie de gags et de culture est devenue un modèle au sein de la production audiovisuelle française pour le pire, comme rarement le meilleur. Et le comique Eric Fraticelli, dont la carrière cinématographique reste tout de même surprenante lorsque l'on regarde ses derniers rôles, nous offre ici un moment de cinéma qui fonctionne dans sa base, mais qui ne tient pas sur la longueur. Déjà, il est bon de saluer l'indéniable qualité d'écriture des dialogues, composée en partie par Bourdon tout de même, et cela se ressent, qui apporte beaucoup à ce moment de cinéma dont on ressent clairement une certaine influence du côté de Danny Boone et de sa famille venant du Nord. Mais passé cela, il faut bien avouer que le concept est un peu trop long pour ce qu'il a à nous offrir, le tout résonnant comme une longue blague de stand-up qui prendrait un peu trop son temps, pour au final ne pas forcément réussir à pleinement nous faire rire à la hauteur de ce que l'on aurait pu en attendre, tant le postulat, même simplé, pouvait réussir à nous convaincre. Et puis surtout, j'aimerais bien savoir comment ils ont convaincu Simon Abkarian de jouer dans ce film parce que son personnage est perché, mais c'est le perso que j'ai le plus kiffé dans tout le métrage. Le romantisme est un genre qui demande beaucoup de tact et surtout quelque chose de très pur dans son côté créatif. Marion de Seigneur ravenne en avait pleinement conscience, et c'est clairement en cela qu'elle réussit à parfaitement développer et mettre en forme une romance très classique, mais très touchante également dans sa structure. Il est indéniable que la cinéaste va dans le cliché durant une bonne partie de son métrage, et dans sa peinture des cités, qui n'est pas forcément aussi juste que ce que l'on pouvait en attendre. Mais il est clairement et nettement au bout du compte indéniable que par le rythme et la solidité de sa dramaturgie, la cinéaste développe une œuvre qui, bien au-delà de se tenir, porte en son sein une vraie puissance émotionnelle qui est à toute épreuve, notamment dans son deuxième acte. Qui plus est, le splendide duo que forment Lina El Arabi et Esther Bernett-Roland, apporte tellement à notre immersion au cœur de cette belle œuvre que l'on ne peut rester indifférent devant une telle maîtrise de jeu et une telle envie de nous attacher à ces deux jeunes femmes très émouvantes. C'est au final un doux et beau morceau de romance, et en plus, c'est juste court comme il faut. Les thrillers érotiques, c'est pas une mince affaire. Parce que lorsqu'on est cinéaste, on peut très vite tomber dans le ridicule pur. Adrian Lynn n'avait pas offert de long métrage au cinéma depuis bien longtemps, et son retour était particulièrement attendu, surtout aux commandes de ce thriller co-écrit par un certain Sam Levinson, pouvant sonner comme une jolie promesse sexy et sous tension. Alors, on en a pour les deux aspects, et franchement il est bon de rappeler qu'une grande majorité de cette œuvre se tient tout de même assez bien. Mais il est également bon de dire que c'est un poil lourd, un poil poussif dans son genre, et que franchement dans sa catégorie ce métrage est tout de même assez sirupeux, et pas assez sulfureux. Lynn maîtrise la partie thriller à la perfection, arrive parfaitement à jouer avec les caractères de ses deux héros fascinants, mais dès qu'il doit amener du sexy, c'est souvent lourd, souvent ridicule, souvent poussif et excessif, alors que franchement, il y avait largement de quoi être plus subtil, aussi bien dans le fond que dans la forme, ça c'est sûr. Mais bon, on pardonnera tout de même un peu tout cela grâce au duo à Fleck de Hamas qui fonctionne bien, même s'il manque quand même une petite alchimie. Parfois, un bon blockbuster, aussi simple soit-il, est quelque chose de très savoureux. Et Sean Levy est un roi pour ce qui est de mettre en forme cela. Il est un de ces auteurs qui sait comment jouer avec ce que l'on veut voir à l'écran pour donner lieu à un petit peu plus que simplement un vague et sympathique divertissement, mais à quelque chose d'encore plus fun. Ce nouveau film de SF de sa part est à cette image. Un pur trip fun et simple qui nous embarque dans un roller coaster tout simplement savoureux, prouvant de manière indéniable et claire que le metteur en scène américain sait y faire quand il a du budget, quand il a une bonne histoire, ni trop épaisse ni trop fine, posant ainsi son œuvre comme un bonbon acidulé et savoureux. Cela ne dépasse jamais réellement le stade du petit projet fun et amusant, mais il faut bien avouer qu'au fond, dans son genre et devant ce genre d'objet, on n'en demande pas forcément plus. Et que dans sa catégorie, ce plaisir explosif et assez déjanté tient tout de même largement la route de tout son nom. Et encore une fois, bah Ryan Reynolds prouve qu'il est un acteur qui, lorsqu'il aime un projet, s'investit à 200% pour celui-ci. Euh, clairement, il y a certains auteurs, j'ai l'impression, qui font leur film comme s'ils étaient dans une petite bulle où ils étaient les seuls spectateurs qui devaient se sentir concernés par le sujet. Une bulle de laquelle il semble parfois difficile de percer la fine membrane en tant que spectateur pour réussir à cerner ce que l'auteur ou commande du projet cherche à nous offrir, comme c'est clairement le cas du nouveau long métrage de Lisa Azuelos. La cinéaste française nous embarque dans un trip supposé ressembler en grande partie à sa jeunesse et aussi à sa remise en question personnelle, notamment avec son passage aux états unis pour réaliser le remake de LOL. Mais alors pour le coup, que ce voyage cinématographique est vain et terriblement long pour ce qu'il a à nous offrir, soit simplement les divagations pseudo-romantiques et mélancoliques d'une femme cherchant à ne jamais accomplir le fameux rêve qu'elle semble évoquer au début de l'œuvre, sonnant presque comme le désaveu créatif de son auteur. Et même si elle est particulièrement sympathique et touchante, Sophie Marceau ne semble jamais réussir à donner grand chose à son œuvre. que le sentiment que tout cela tourne un peu trop en rond et pour rien. C'est un film vide et pas passionnant pour un sou. Encore une fois, c'est ma curiosité pure et simple qui me pousse à aller voir ce genre de film, parce que sur le papier, je sais très bien que je ne suis pas le public visé. Et dans son genre, c'est une nouvelle fois une jolie surprise cinématographique que j'ai eu le plaisir de découvrir au travers d'un univers fourni et à la base dramatique plutôt entraînante, quoique très sommaire dans son genre, que l'on pardonne par le fait qu'il s'agisse d'une origin story. Il n'en reste pas moins l'impression qu'il s'agit d'un immense setup de la part de Sungo Park, même si le metteur en scène arrive tout de même à s'en sortir, par le biais d'une scénographie extrêmement dynamique et d'une grande générosité quant à son action et sa tension dramatique. Mais bon, pour le coup, les enjeux sont un peu trop cousus de fil blanc, et on a vraiment la sensation par instant que l'ensemble est un peu trop là uniquement pour placer plus que pour développer. Les doubleurs sont excellents en version française, apportent un bon background aux différents personnages et l'animation dans son genre, avec un mélange brouillon par les fléaux et un aspect plus fourni pour les personnages, donne une vraie identité à l'ensemble. Petite surprise visuelle donc, c'est pas non plus un truc de dingue en termes d'histoire, mais ça reste particulièrement impressionnant et surtout très créatif je trouve. Les films traitant d'une période sombre de l'histoire américaine sont un véritable challenge pour un auteur lorsqu'il cherche à traiter cela avec le plus de sérieux possible. Et clairement, le projet de Barry Alexander Brown était purement et simplement casse-gueule, celui-ci cherchant à nous raconter l'épopée d'un jeune homme de l'Alabama en pleine révolution afro-américaine dans les années 60 et de son importance par ses idéaux et ses origines. De cela, le metteur en scène américain tire un récit très classique par de nombreux aspects, notamment dramatiques, avec cette fâcheuse tendance à en faire un peu trop, que ce soit simplement en étant trop démonstratif ou explicatif dans sa peinture de l'histoire afro-américaine ou que ce soit dans l'acheminement des retournements de situation ou des transitions. Mais malgré tout, le cinéaste développe une mise en scène et une vraie justesse de composition de son action qui donne une portée universelle à son récit et qui touche le spectateur juste comme il faut, le tout parfaitement emmené par interprétation très manichéenne mais pour autant juste d'un Lucas style possédé par son personnage. Au fond, c'est classique, mais ça se tient. Tout simplement. Certains récits cherchent avant tout, dans leur base dans leur prémisse, à se poser comme le témoignage d'une époque. Et le long métrage que voulait nous offrir Manuel Shapira, adapté d'un best-seller, pouvait sonner comme très cliché sur le papier. Et en ce sens, on pourrait facilement se laisser emporter dans cette vision dans les premières minutes du long métrage. Mais rapidement, on sent que le cinéaste veut donner lieu à une œuvre cathartique et très émotive, en son sens le plus noble du terme. Même si peut-être par instant, on peut avoir l'impression que la facilité du récit ne sert pas forcément aussi bien que prévu les personnages. Mais pour autant, on se laisse tout de même prendre par tout cela. Et surtout, il faut bien avouer que la performance assez saisissante du jeune Gilles, Alan, N'Galou, Hippocrate apporte énormément à l'immersion du spectateur au cœur de cette œuvre, nous passionnant assez facilement du coup, même si on peut assez rapidement se sentir en chemin battu face à un métrage un peu trop cliché. Mais qui n'en reste pas moins extrêmement radical dans sa forme Et c'est ça qui m'a convaincu. Et c'est ainsi que l'accent et l'univers d'un auteur rare au sein de la littérature française reprennent vie sur grand écran. Il est assez rare aujourd'hui de voir l'œuvre du plus marseillais des français être portée à l'écran, mais pourtant, Marcel Pagnol a toujours fasciné le cinéma tant il est lié à celui-ci, et c'est entre les mains de Christophe Baratier qu'il est ici porté à l'écran. Le métrage qui en découle est très classique dans son genre, voire même assez cliché par de nombreux aspects, mais pour autant, faut bien avouer que sa forme très enfantine et son émouvante simplicité réussit tout de même à convaincre et à emporter le spectateur de bout en bout avec une sincérité qui fonctionne clairement. En un sens, le metteur en scène français combat le cliché par la spontanéité de ses personnages, par la sensibilité de son récit, car au-dessus de cela, il y a des acteurs qui ont un peu de mal à tenir leur personnage, et parfois même à être en phase avec le métrage. Si ce n'est les trois jeunes enfants au centre du métrage, tous les trois très bons durant la majorité des scènes, et ça fait du bien à voir. Mais par contre, petit point de détail, ça aurait été bien que la majorité des acteurs parviennent à tenir l'accent marseillais jusqu'au bout. Parce que des fois, il s'envole et d'un seul coup, il revient. Et on ne sait pas pourquoi. La politique offre souvent de grands moments de flamboyance à un récit qui cherche à être le témoin d'un instant T où tout peut changer en fait. Diastème a toujours été un cinéaste cherchant à questionner notre époque de manière assez radicale et il est indéniable que plus il avance dans sa filmographie, plus son objectif semble se mettre en place, celui de critiquer les dérives idéologiques de nos dirigeants. Avec ce volet, que l'on pourrait presque voir comme un complément à un français, le metteur en scène nous offre un regard plus simple, mais surtout plus radical dans son ton et sa forme, pour un moment de cinéma qui s'avère par de nombreux aspects particulièrement évocateur et juste, mais également qui sonne comme une prise de risque pas forcément toujours à la hauteur de sa promesse, notamment dans son rythme et dans son envie de trop coller à la réalité. C'est sacrément dommage car Léa Drucker est absolument divine en tête d'affiche d'un métrage qu'elle porte à bout de bras, mais qu'elle ne parvient pas totalement à dominer, la faute à un manque d'investissement dans le rythme qui peine à tenir le coup jusqu'à la fin du film. C'est un beau geste, clairement, mais qui ne semble jamais réellement complet. Ce qui est un petit peu dommage et frustrant. Un voyage. C'est souvent ce que choisit de proposer un cinéaste, Lorsqu'il a envie de nous embarquer dans un trip graphique, esthétique et sensoriel. Kiro Russo voulait nous offrir cela, au cœur d'une épopée dramatique et narrative surprenante, celle d'un groupe de jeunes, celle d'une ville, celle d'un instant, d'un fragment de cinéma, qui se voulait être une pure expérience. Le film qui en découle, part dans beaucoup de directions, tantôt s'enfonçant dans un certain charme et un panache évident dans le drame humain, mais cherchant également presque constamment à garder un pied ancré dans le cinéma expérimental pour un moment qui se voudrait presque avant tout sensoriel. Il y a également avec cela cette ambition indéniable de jouer avec ce que le cinéma semble interdire, soit cette idée que le zoom puisse servir le récit, là où souvent il est utilisé de manière antidramatique. Mais Russo en fait un atout de taille, un atout qui sert la mise en scène, qui sert le mouvement dramatique d'un film qui se veut être à l'image de son titre pour un moment de cinéma qui est loin d'être parfait, mais qui parvient à se tenir comme une promesse visuelle intense et juste. Et dans son genre, c'est une sacrée expérience, rien que pour l'ouverture et la clôture du métrage qui sont assez... imposantes. Adapter un mythe en un projet de cinéma est une proposition que personnellement j'aime, mais qui est très audacieuse. Mais cela ne faisait aucunement peur à Carlos Vogelé pour son premier métrage d'animation après une longue carrière dans l'ombre du cinéma d'animation de Pixar, pour une œuvre merveilleuse et enivrante de beauté par de nombreux autres aspects également. Son travail du graphisme offre à cette œuvre unique par sa patine et ses traits numériques une puissance dramatique folle par l'envergure d'un récit connu de beaucoup et presque reconnu de tous, pour un moment de cinéma qui inspire un profond respect mais surtout une forme d'admiration pour la réussite qui en découle, le cinéaste parvenant non seulement à maîtriser l'envergure assez folle de son récit, avec une sobriété émotionnelle qui parvient à donner toute sa logique à ce moment de cinéma. Qui plus est par-dessus cela, le casting vocal donne une vraie puissance à ses différents personnages, Wolf van Kappelen et Igor van Dessel, donnant au personnage d'Icare une évolution et une progression émotionnelle à fleur de peau, qui donne toute sa puissance à cette œuvre de cinéma assez rare dans son genre. C'est beau, touchant, très émouvant et visuellement impressionnant, et mine de rien la portée du récit reste encore aujourd'hui très universelle. Euh, ce genre de projet sur le papier me fait très peur, parce que l'idée peut être drôle, mais elle peut vite sonner comme très bizarre à la longue. Car même si l'on doit admettre que la totalité de l'équipe créative et artistique de ce projet de cinéma sonnait comme la meilleure possible et imaginable, il faut bien l'avouer, mais une comédie musicale adaptée d'Edmond Rostand sur Cyrano de Bergerac, c'est une mauvaise idée sur le papier. Joe Wright en fait un objet plastiquement exceptionnel à de très nombreux égards, nous offrant un moment de cinéma purement et simplement magnifique dans son graphisme et sa réalisation, mais qui malheureusement s'avère plombé par un travail musical maladroit, qui contient tout de même son petit lot de surprises d'instants touchants et émouvants, mais au-delà de cela, il faut bien avouer que l'ensemble a du mal à être réellement passionnant ou envoûtant, et que le tout sonne comme très cliché. Pour autant, Peter Dinklage, Hayley Bennett et Kelvin Harrison Jr. s'en sortent tous les trois à merveille apportant beaucoup au métrage, mais ne réussissant pas à lui insuffler l'épopée, l'épique et le majestueux de l'œuvre originelle au cœur d'une comédie musicale trop cliché pour son épopée. Mais encore une fois, c'est bon de le rappeler. C'est un film impressionnant esthétiquement parlant. Mais derrière... Euh... <rire> Baser un documentaire sur une vache, j'appelle ça de la grosse prise de risque. Du coup, imaginez ma surprise en allant dans une salle où je savais que j'allais voir pendant 1h40 l'épopée d'une vache, filmée par deux documentaristes plutôt habitués à mettre en scène la ville et ses habitants, mais au final, quelle jolie surprise Même si le projet de Boriès et Chagnard est un peu long pour ce qu'il a à nous proposer comme récit, il faut bien avouer qu'il y a tout de même dans le fond, comme dans la forme de ce projet de cinéma, une véritable générosité dramatique et émotionnelle qui se dégage de ce périple dans les montagnes, le tout porté par une scénographie si elle n'est brillante, en tout cas particulièrement juste dans son acheminement de l'émotion au sein de son cadre, qu'il soit fait d'hommes, ou plutôt ici de femmes, ou d'animaux avec cette vache. L'ensemble, du coup, est particulièrement prenant et attachant, donnant lieu à une œuvre de cinéma d'une grande finesse, un peu trop longue pour ce qu'elle a à nous raconter. encore une fois, c'est bon de le préciser, mais qui n'en demeure pas moins un joli moment de réalisme et d'immersion au cœur de ce foyer bovin. Et cette vache, mine de rien, bah, elle n'en reste pas moins extrêmement attachante. Et ben, vache, ça en fait du boulot pour les rares qui sont encore là, je vous félicite. Vous avez réussi avec moi à braver les films qu'on avait à rattraper durant ce mois de mars. Pour les autres qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, bah désolé. Mais j'essaye de faire au plus court, hein, vraiment, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que les films s'ajoutent encore et encore et encore, et qu'on n'en finit pas. Mais bref, pour autant, ça n'est pas pour euh, cela que je vais oublier ma phrase de fin, qui est celle-ci. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.